C'est parti pour ce combat, pour cet événement en direct sur la chaîne l'équipe Nongroz affronte Akram Amidi, gros qui bouscule tous les codes, bouscule tous les préjugés, Akram Amidi lui va essayer de bousculer la hiérarchie et de renverser le phénomène sportif qu'il a en face de lui, c'est très bien parti pour le français. C'est ce qu'il avait décidé, je vais pas la boxer comme un, comme un Thaïlandais, je vais boxer comme un kicker de la vitesse des points des enchaînements perturbés. Vous avez vu tout à l'heure euh, Arthur Meyer euh, se faire prendre au style taille. Voilà, ne pas essayer d'être plus taille que les tailles. Voilà, calmos Là, voilà, il ne te fatigue pas. Donc, Rose qui sait que les points ont été efficaces. Donc, elle temporise et elle le laisse se fatiguer au corps à corps. En fait, en fait, en fait. Et encore le tout ce type qui vient fouetter. Chiffler euh, le visage de Rose. Cette partie si fragile, le menton qui est dissocié du, de la boîte crânienne Ça crée de la douleur dans les cervicales, ça chamboule Et Nombrose qui est très surprise Vous l'avez vu bouger un petit peu la mâchoire Elle, le, elle regarde son point, elle cherche une en solution fait, en fait, en fait, en fait, Surprise par un démarrage tonifouant Un démarrage est, rapide Justement de cette habitude des Thaïlandais à, à, à démarrer assez lentement alors que uh, Akram est, est imprégné de cette culture européenne, on rappelle que c'est la première fois que mon grosse boxe en dehors de Thaïlande. C'est un événement pour elle mais aussi pour nous et pour vous téléspectateurs. Et voilà Akram qui ne se fatigue pas au corps à corps, ils il montre juste qu'il est présent, regardez il ne tente pas de retourner, il ne s'épuise pas. Elle, il sait que Nombrose va tenter de l'épuiser au corps à corps pour qu'il ne puisse pas exprimer sa boxe. Et regardez comme ça passe les points. Oh c'est middle puissant bloqué par Akram. Et encore... il fait mal, Il fait très mal à Kram. il démarre très très fort. Et pour l'instant il est clairement en train de remporter cette première reprise. Voilà. Et Jean-Charles il prend l'ascendant. Perturber l'adversaire stratégiquement et psychologiquement. Le corps physique a des ressources insoupçonnées Alors que le doute dans l'esprit de l'adversaire peut couper toute source d'énergie Il a compris Akram Regardez, il va certainement reculer repartir tout de suite en vitesse de point. Et on l'a vu hier à la pesée tout à l'heure dans le vestiaire On l'a senti conscient, habité Et surtout avec l'envie de marquer cette grande soirée Avec l'adrénaline de ces combats qui peuvent changer une carrière de, du, du jour au lendemain il a cadré, il est touché. Oui, Nongroz est vraiment touché au visage. Ça fait beaucoup de coups à Gram à midi. Et elle il... n'aime pas, pas ce début de combat, euh, clairement, la Thaïlandaise. Il a sorti de ses habitudes. Trop d'attaques au visage elle en arrive. début de reprise. Euh, et Nongroz il... est encore solide sur ses appuis. Et combine plus à Kram, combine plus. Steve demande de combine plus, combine plus. Et pour la voilà, fin il sport, fait très bien avec... Euh ses techniques de poing, il est en train d'asphyxier Nongrose à Kramamidi. Et Nongrose qui reste efficace avec ses jambes puissantes. Il est en train de faire son travail et il est très très bien. Il 19 ans de supporter toute cette pression, le feu des projecteurs et pour l'instant il s'en nourrit de cette pression pour faire peut-être le plus grand combat de sa vie. On lui a dit ne change pas le game plan donc continue et bien sûr Nongrose va saisir et faire durer le corps à corps pour éviter de prendre les frappes au visage. Elle peut décider de récupérer une ou deux reprises comme ça et de réaccélérer ensuite. Yanné, comment elle s'en suit, elle s'accroche, elle ne veut pas des frappes trame. Elle est en difficulté, elle grimace sur chaque impact. On la voit, on l'a vu, chercher du regard son coin, chercher une solution, un réconfort. Dans ce combat où pour l'instant, elle n'a pas réussi à, à mettre en avant ses qualités. Encore le type, le front kick loin pour repousser, la remettre à distance de points. Oh, attention à cette jambe arrière qui est, qui est tellement puissante, qui est dévastatrice. On ne l'a pas vu pour l'instant dans ce combat. Et c'est l'arme, c'est la clé technique de ce duel. Regardez, les mains ont poussé sur le visage pour forcer. Là, il y a un effort énorme. Et cette énergie, Akram ne l'aura pas pour boxer derrière. La résistance des muscles du cou pour garder le visage Il est parti très vite, très fort Akram midi. Il va falloir avoir la, la constance, la détermination et la condition physique pour ne pas faiblir. Ne surtout pas laisser Nombrose se sortir un petit peu de cet étau dans lequel le français est en train de l'enfermer. Nombrose qui sourit dans le coin. Et Akram est en train de perdre le game plan. On lui a dit les points au visage et le high kick en sortie. Il ne l'a pas tenté encore. Oh, attention c'est cool là maintenant. Les techniques pure box thaïlandaise. C'est là peut-être que va se trouver la solution pour Nombrose. Oh, y a nouveau là, il a touché, il l'a fait vaciller à Kramamidi Quel combat du français, quel début combat. de combat il, de il touche vraiment Nangroz durement. Marche, marche le point. Oh, et en plus, il, a... le point. il montre marche sa présence point. aussi ouais. Au... Ouais. au pâme, au corps à corps, en plaçant des genoux. Nongros est vraiment ébranlé, je crains vraiment que la prochaine série de points lui soit fatale. Le défait était immense pour euh, Kramamidi, on le rappelle. Nangroz a boxé pour le titre du Raja, l'un des plus grands titres, les plus prestigieux il y a seulement deux mois elle est restée classée numéro 1 dans ce stadium. Donc il est en train de boxer, la numéro 1 du Raja. Progresse, progresse, progresse, Regardez les techniques de gêne la main encore, les bras en opposition. En fait, elle sabote, en fait, elle annule le corps à corps pour récupérer. Fait, en fait. Et ce déficit d'expérience que vécu sur le ring, pour l'instant, euh, il ne se voit pas. Pour l'instant, c'est Akram Amidi qui est en train de, de faire son travail avec ses armes, avec ses qualités, avec brio. Peut-être l'avènement ce soir euh, d'un très grand champion. Allez, genoux et Akram est gentiment en train de tomber dans le piège de Nombrose, de se laisser saisir. On lui a dit « box à distance, fais du kick !» Et regardez parfois, voilà, le front kick, les poings, les pieds et sort Et cela vous donne un nouveau regard sur la performance qui est en train de réaliser Akram Ouh Oh, ce high kick là Heureusement qu'il n'était pas appuyé parce qu'il est venu fouetter Nombrose sur la joue. Nongros est tellement concentré sur les points d'Akram midi qu'elle peut oublier l'angle circulaire des jambes et se faire surprendre. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'a toujours pas appliqué après une combinaison de points. Et voilà tout de suite, regardez le pam, la puissance, regardez les bras, le haut du corps de Nongros qui craque, qui presse. Oh, mais ce, ce type, ce front-kick. Et c'est là le piège à éviter, hein. on l'a dit Aurélien, le piège du corps à corps. Surtout éviter cette distance pour Akram midi. Akram Wane qui saisit la hanche qui ne se fatigue pas intelligemment. Il va attendre que l'arbitre cesse, Il n'y a pas d'échange de genoux, il faut reprendre la boxe à distance. Il ne subit pas, il attend que l'arbitre sépare pour reprendre la boxe à sa distance. Parfois ne pas faire, c'est préparer. Et on sent que c'est à distance de percussion, qu'il est le meilleur depuis le début de ce combat, avec euh, ses séries en anglaise pour tuer de, de middle kick. Elle est sans réponse pour l'instant, euh, non Oh, à nouveau ce type qui vient la chiffler. On sait que ce sont des coups euh, qui ne font pas forcément mal, mais c'est ô combien humiliant et voilà nos grosses qui lance la droite, le crochet, le genou, elle se réveille. Et attention, elle se réveille parce qu'on sait qu'il y a de la puissance, on sait qu'il y a de la dynamique dans cette jambe arrière. Trois coups d'affilée d'Akra, et elle est encore debout. C'est incroyable ce qui se passe hein, ce soir. distance la gauche droit pour sa première sortie à l'étranger, Rose a décidé de boxer pour elle, pour sa cause, pour ceux qui lui ressemblent. Et elle ne tombera pas certainement, elle donnera le meilleur d'elle. Apporter le flambeau de ceux qui sont discriminés, de ceux qui se sentent rabaissés. Elle va montrer qu'elle a sa place sur le ring. Quelle histoire aujourd'hui, elle est aux portes de la célébrité en Thaïlande, mais aussi à travers le monde. C'est un qui a reculé quelques instants. Et vous sentez le public qui a pris parti pour Nombrose qui hurle à chacun de ses coups de genoux. Et regardez l'accueil, évidemment, de ce public français étant décrié, le public de la boxe thaïlandaise. Voilà un accueil qui bouscule tous les préjugés sur un sport prétendu, archaïque, brutal, intolérant. Voilà la leçon qui est donnée ici ce soir sur le ring et dans ce magnifique stade Pierre de Coubertin, rempli comme aux plus belles heures de ce sport. Un grand moment de sport, un grand moment d'humanité ce soir Et un grand Et moment dans la carrière à Amidi Parce que s'il continue sur le chemin qu'il a tracé, il va s'offrir la plus belle victoire de sa carrière Et je viens d'entendre le middle de nombreuses claquer Akram a intérêt à rester actif Il y a encore de nombreuses minutes Et les tailles sont spécialistes pour ce qu'on appelle le Money Time Les temps forts dans les sports collectifs, les dernières minutes ils sont surtout spécialistes des quatrièmes et des cinquièmes reprises qui sont dans le pointage thaïlandais, dans la culture thaïlandaise très important. Et ce high kick... Quatrième reprise dans ce combat entre un midi et le high kick jambe gauche là qui est vu fouetté non rose. rythme Comme un prélude à ce qu'on souhaiterait qu'il se passe pour le français dans ce combat. Voilà. Il a très bien bloqué le middle jambe arrière. Akram, il lui a stoppé son point fort en plus de la toucher durement. Il lui neutralise son arme. Il y a encore corps à corps qu'il subit un peu. Et ces minutes vont être importantes parce qu'on a senti donc euh, très déterminé déterminé à, à rentrer, à avancer et à frapper avec sa jambe arrière. C'est son arme la plus puissante, la plus dévastatrice. Et jusqu'ici, Akram Amedi, euh, a fait tout ce qu'il fallait pour éviter euh, ce genre de situation. Et vous avez vu maintenant qu'à chaque échange, il est saisi. Avant c'était un échange sur trois, là c'est à chaque échange, il est saisi, il va commencer à s'épuiser, regardez. Et c'est lui qui chute par-dessus le... les corps du ring. Et ce corps à corps euh, qui euh, se poursuit, déséquilibre euh, des deux combattants. Et Akram qui va pouvoir lever, il regarde son coin. Attention à ce moment euh, peut-être euh, de déconcentration ponctué par un crochet gauche à la mâchoire. Quel boxeur, quel talent ce garçon que l'on découvre euh, en ce moment sur la chaîne l'équipe. Et attention à ces minutes parce que euh, Nombrose se réveille, Nombrose est déterminé à aller chercher la victoire parce la que pour l'instant elle est battue. La puissance dans sa projection dans ce type. Et en Thaïlande elle sait que cette projection lui aurait rapporté énormément de points et peut faire basculer le round. Vous avez vu Akram qui n'arrive plus à se dépêtrer. Vous avez vu la difficulté de maintenir une stratégie. Ce n'est pas de l'appliquer qui est difficile, c'est d'avoir cette constance. Et attention à ce, ce regard. là On voit de plus en plus chercher son coin. Il se laisse enfermer, engluer dans ce corps à corps où il ne peut plus être actif, où il ne peut plus délivrer ses séries et exprimer pleinement ses qualités. Et vous avez vu Akram à midi qui ne tombe plus ses points. Donc Grosse n'est pas tombé. Donc il s'est dit les points ne passent pas alors que... L'accumulation des coups pouvait vraiment jouer. Il est en train de tomber dans le piège. Elle a mis tant de chaos, Elle a poussé tellement de boxeurs à la brume. Et rendez-vous compte, au crépuscule de la quatrième reprise, il est toujours là à Et il est en train de gagner ce combat. Même si, on pressant, en pressant, une cinquième reprise extrêmement difficile pour le Français. Bien sûr, elle sera très dur. et vole encore ce front kick, ce type au visage. Et regardez Nongrosse qui se jette. Elle a la garde basse. Elle prend le jeu genou-ciseau dans le menton. Et voilà un individu qui boxe pour une cause, qui a une raison plus importante quelle qu'il qui la dépasse et c'est ça qui lui donne la force. Oh, il faut temporiser pour Akram midi parce que là c'est un temps fort pour Nombrose. Et à nouveau ces projections là qui font exulter le coin thaïlandais. Super est descendu au bord du ring pour euh, encourager sa compatriote. Coup droit! Gauche coup droit! Quel combat d'une intensité remarquable! De réaliser le plus grand combat de sa carrière! Et oui, Jean-Charles, le passé ne nous condamne pas, c'est l'instant présent qui compte et l'histoire elle s'écrit maintenant à chaque seconde. Et il va, elle va tout tenter, euh, nombreuses maintenant, pour renverser euh, le scénario déjà écrit sur les cartes des juges. Parce qu'à mon sens, il y a clairement trois euh, des cartes de refus pour l'instant devrait être accordé aux Français. La cinquième va être déterminante. Oh, regardez comment elle reste à distance. C'est tout de oh, suite une attaque saisie. Oh, une attaque saisie. Oh, voilà le Il oh, est venu la frapper sur le, le côté du visage. Oh, au niveau des tempes. Oh, oh, oh. Vas-y, Vas envoie les On Envoie les japes. Envoie. Oh. Vas-y, joue Et à ne s'en laisse pas compter. Il a encore du jus. Intelligemment, il a mis de placer le crochet au foie. Et regardez cette force de projection, telle une lutteuse, telle une judokate. Elle saisit, elle fait corps avec Akram pour le projeter en le collant à elle. Pas de regret Akram, pas de regret sur cette cinquième reprise. Il faut tout donner, aller chercher euh, au plus profond de soi les ressources euh, les plus insoupçonnées. On a fait les choses euh, parfaitement du côté d'Akram. On a midi, six semaines de préparation, lui qui est encore étudiant. On a joué avec les vacances, on a parfois manqué des cours pour pouvoir être au rendez-vous. De cet incroyable défi. Encore un futur éducateur social qui va faire briller, partager sa passion et toute son expérience aux jeunes qu'il encadrera après sa formation et construire des meilleurs hommes de demain. C'est difficile maintenant pour la parce qu'on sent que Nongroz est en train de refaire surface et chaque coup maintenant est porté avec l'intention de mettre le chaos. Quelle a tourgé dans cette fin de combat. Kranamini qui revient très fort. Les middle qui, qui s'échangent de part et d'autre et qui claque. Le type sautait le front kick. Et regardez cette hésitation au niveau de ses points. Et donc gros, qui a été phénoménal. Voilà pourquoi les Thaïlandais aiment les combats en 5 rounds. On récupère, on revient, on se remet. Et regardez, elle est plus fraîche qu'au premier round où elle avait pris ses coups. Et on, entend, le temps passe. on entend Steve Ballant qui lui dit ne joue pas, ne joue pas, box. Fais ton travail. Regardez les tailles qui exultent ces projections, on va vraiment pu renverser la situation en Thaïlande. Et nous ne sommes pas en Thaïlande, nous sommes en français. Et normalement si Akram Amiri va au bout de cette reprise, Abedi va renverser le phénomène, Vous avez avez tous les pronostics. Vous, vous l'avez vu, vous l'avez trouvé fragile au premier round, diminué, goûtante. Et regardez la maintenant, ferme et forte dans toutes les phases oh de pain mais les genoux sont déconlutables et la projection derrière elle prend et elle renverse la situation c'est magnifique oh, ce qui se dons. passe ce soir sur vos quel yeux quel courage, quelle détermination pour, pour cette combattante Akram en fait, a qui qui n'aura pas réussi à boxer à distance au cinquième. Et le coup de tournant sauté, c'est le feu ici à Coubertin. Et il faut éviter maintenant, éviter ce corps à corps, éviter les impacts. Ah, cette c'est trop tard, C'est ma Il est porté, il est lui-même sur le ring par son entraîneur plus ballante On va attendre le résultat, mais en tout cas, quel combat, quel magnifique. moment, d'histoire, quel moment de sport nous avons vécu en direct sur la chaîne YouTube avec les projections des deux derniers rounds. C'est compréhensible. Cette joie partagée avec son entraîneur Steve Ballant qu'il a vu évoluer depuis ses 13 ans, qu'il a formé, qui en a fait peut-être un meilleur boxeur que lui ne l'était. Quelle affection, quelle histoire!